Lorsqu'on regarde en fait, le déroulement sur ces dernières années, on s'aperçoit que les enjeux en termes d'efficacité énergétique prennent une part de plus en plus importante, entre autres pour les entreprises. Ces enjeux sur l'efficacité énergétique se déclinent aussi en termes de mobilité électrique puisque finalement, la mobilité électrique est aussi une réponse à la réduction des émissions et donc à l'amélioration globale de l'efficacité énergétique. Cette mobilité électrique induit la question de la recharge. Une recharge qui doit se faire sans générer de contraintes pour le réseau électrique, mais aussi dans un objectif de satisfaire des objectifs de mobilité. Le véhicule électrique devient de plus en plus une pièce, une brique, de ces réseaux électriques qu'on appelle aujourd'hui les réseaux intelligents. Pourquoi ces véhicules sont une pièce de ces réseaux intelligents euh, Tout simplement parce qu'ils apportent des éléments de stockage, des petits éléments de stockage qui vont être distribués un petit peu partout, qui vont être connectés au réseau lorsque le véhicule est branché. Et donc les, des opérateurs, tels qu'on les appelle aujourd'hui des agrégateurs, qui ont l'habitude de gérer des, des sites industriels, des sites tertiaires, pourront être amenés demain à gérer aussi des flottes de véhicules électriques comme étant une part de leur actif de flexibilité, et cet actif de flexibilité, ils vont ensuite aller le valoriser sur les marchés de l'énergie qui se mettent en place pour ce type d'objet technique.